Yo les potos, alors aujourd'hui une nouvelle veste. Alors, c'est une veste officielle de Alpinestar qui a fait un partenariat avec Honda. C'est pour ça que vous avez le logo Honda sur la veste. Et les trucs à sur les, les côtés. Je vais vous... Après je vais la mettre hein, quand ça vous la verrez mieux. Alors c'est une, une veste qui vaut 190 euros. C'est une veste de printemps. c'est pas une veste lourde d'hiver. De, de euh, elle est aux, mar... aux normes Marc. aux normes CE et puis je sais plus trop quoi. Là vous savez quand on tombe par terre pour éviter que ça brûle et tout ça. Bon bref, tout ça il n'y a pas de problème, aucun souci. Elle a des protections au niveau des épaules et au niveau des coudes. mais assez légère, ça c'est le petit point négatif, on y reviendra. Pas de protection au niveau dorsal ni au niveau du pectoral, ça aussi gros défaut, on va y revenir. Mis à part ça, c'est une veste qui est vraiment très très belle. Euh, sur, donc, elle est comme ça de devant. Sur les, sur les épaules, elle a star écrit Anda au niveau des manches et derrière, vous avez écrit en gros Alpinestar. Voilà, c'est une très belle veste. Euh rien à signaler hein. je veux dire c'est vraiment c'est du alpinestre pure souche hein. donc euh, eux ils ont toujours des, des bonnes vestes et des bons équipements je vais vous filmer maintenant je vais la mettre et je vais vous filmer ce qu'il vient avec mon téléphone c'est que je peux attendez je vais comment je peux le mettre je vais le mettre comme ça parce que j'ai pas mon support Voilà. Alors, j'ai la bête. J'ai pris en M, un petit peu étroite. J'aime bien les vestes proches du corps, pas trop longue et pas trop ample. Hum. Alors, elle, est, elle a une doublure au niveau de la fermeture éclair pour que ça soit étanche et une ici au niveau voilà, voilà. donc ça c'est pour la l'aspect extérieur alors euh, il faut savoir que cette veste je vais la mettre avec moi elle a une poche un intérieur à scratch Intérieur à scratch, deux poches à l'intérieur à scratch, c'est un peu dur, film en même temps, voilà, et je crois qu'il y a aussi une poche Voilà, à fermeture éclair, hop, ici au niveau, voilà, donc elle a deux poches à scratch, deux poches à fermeture éclair, de part et d'autre, de la veste.